Bonjour et bienvenue sur Zen Zone TV, la chaîne télé. Santé forte, bien-être et médecine douce sur laquelle vous le savez, vous êtes définitivement bien. Et comme d'habitude, commentez, likez, partagez et puis abonnez-vous, c'est bon pour le référencement et nous aimons ça. Alors, elle pratique le Reiki, euh, les bols tibétains, elle utilise les tambours, le pendule, mais pas que. Elle est euh, la présidente, fondatrice d'une association originale et intéressante de thérapeutes pour les thérapeutes, Zenzone Zone, voulait s'associer à cette association, Tara, dans l'interview thérapeute. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Flaro. Bonjour, Catherine. Bonjour, Michel. Catherine. Merci de me recevoir. Mais c'est un plaisir. Catherine, vous êtes tout comme Zen Zone, hein, et nous sommes voisins. Vous êtes implantée dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes donc la présidence de l'association Tara, créée en 2017. Vous pouvez nous présenter un peu plus l'association Bien sûr. Alors, Tara est une association en fait, qui regroupe des thérapeutes des Alpes-Maritimes et du Var. Euh, en fait, euh, je cherchais le nom de cette association. J'avais réellement envie de fédérer euh, des thérapeutes pour que nous puissions euh, partager euh, nos différentes pratiques et s'enrichir les uns des autres. Et puis, une nuit, euh, je cherchais le nom d'une association, je ne trouvais pas. Et puis, j'ai une jolie petite fée bleue qui est venue toute la nuit me voir. Et le lendemain, quand j'ai cherché sur Internet qui était cette belle dame bleue, j'ai vu qu'elle s'appelait Tara. Et euh, du coup, je me suis dit, ah, bah, Tara, T pour thérapie, R pour réunie, A pour Alpes-Maritimes. Donc, euh, Tara avait euh, trouvé, euh, voilà, l'association avait trouvé son nom, euh, thérapeute réunie des Alpes-Maritimes et du Var. C'est ainsi que l'aventure a démarré. Clara, Thérapeute Réunie des Alpes-Maritimes et du Var. Mais euh, Catherine, comment vous est venue cette idée, cette envie de créer cette, cette association d'entraide pour les thérapeutes par des thérapeutes euh, Je crois que j'y ai été poussée un peu par mes guides. Euh, C'était plus fort que moi. Euh, je m'étais effectivement initiée au Reiki. Bon, depuis la naissance, j'ai quelques dons, on va dire. Et euh, en 2016, je, je, en plus du magnétisme et de tout ce que je fais déjà au préalable, je me suis initiée, donc j'ai une enseignante et, euh, et donc j'ai découvert ce qu'était le Reiki. Euh, et c'est à la suite de ça, en fait, hein, que j'ai eu cette envie, euh, une envie de regrouper des gens qui faisaient le même genre de choses que moi, puisque je me rendais compte que je n'étais pas seule. On était nombreux, mais que, en fait, les thérapeutes sont assez isolés et assez individuels, et que le fait de se regrouper euh, peut nous apporter euh, déjà euh, une solidarité entre nous, et puis des échanges de pratiques, et puis quand on se pose des questions, parfois on est bien seul, et là, le fait de se réunir euh, entre nous euh, permettait euh, bah, de créer une solidarité. Alors, combien de membres dans l'association Tara Et euh, il semble que depuis les, les confinements successifs, vous ayez des membres au-delà euh, des Alpes-Maritimes et du Var, et même à l'étranger en francophonie. Ou plus même. Alors, en fait, euh, l'association réelle a compté jusqu'à 21 membres. Et c'est ça qui est assez euh, incroyable, c'est que euh, Tara, hein, qui est une déesse euh, hindouiste, bouddhiste, a 21 formes. Et, euh, on a été jusqu'à 21 et jamais plus jusque-là, euh, en tant que membre réel, euh, voilà, euh, sous un code de déontologie, avec un règlement intérieur et des mots-clés qui sont conscience, humilité et partage. Euh, et effectivement, pendant le confinement, ben, bien sûr, on était aux confins de nos êtres, n'est-ce pas euh, donc, euh, mes réunions me manquaient, mes thérapeutes me manquaient, et donc euh, j'ai créé Tara de façon virtuelle, Tara, Entraide entre Thérapeutes. Et là, il s'est avéré qu'effectivement, euh, de par mes contacts et de par ma vie qui fait que je suis entourée de, de gens euh, qui me ressemblent euh, ou à qui je ressemble, on est maintenant actuellement 67 membres. Virtuel, donc euh, voilà. Euh, donc euh, j'ai euh, des membres qui sont au Canada, en Suisse, en Belgique, euh, à Cusco également, au Pérou. Euh, voilà, donc on est 67 et maintenant c'est devenu vraiment international. Alors les thérapeutes installés oui. au Pérou parlent français, j'imagine. Sinon, il faut être. Mais pas tous, oui. mais non, puisque euh, donc, le chaman et, et, et, et sa compagne péruvienne espagnol et anglais mais n'est pas français d'accord mais ce parce que nous faisons les, les réunions euh, du coup virtuelles aussi par webcam euh, de toute façon on n'est jamais 67 hein, qui veut vient j'appelle ça les causeries et euh, bon, ça, allez, se passe, allez, voilà, ça se passe bon, pas bon, alors justement qui peut rejoindre finalement euh, l'association tara puisque au départ, c'est donc une, une association locale, régionale, hein, le Var et les Alpes-Maritimes. Vous mmh. ouvrez aux autres départements la francophonie et plus donc qui mmh. peut rejoindre Tara Quelles sont les conditions à remplir Alors donc dans nos statuts, nous accueillons euh, des euh, thérapeutes holistiques ou euh, des thérapeutes euh, autant euh, médicales, hein, médecins, kinés, ostéos, infirmières. Euh, donc euh, tout thérapeute toute personne qui comme dit euh, euh, l'étymologie de thérapie qui est celui qui tend la main à l'autre et qui est dans une pratique effectivement entre guillemets de soins donc ça peut être effectivement euh, de la réflexologie de la numérologie euh, euh, l'hypno euh, coach euh, euh, des praticiens en euh, en réquis, euh, cartomancienne. Euh, Quoique cartomancienne, je crois qu'il y en a pas. Non, euh, parce que c'est pas, c'est pas du soin hein, ça. Euh, et, et toute personne les... qui se forme, toute personne qui se forme, qui est en cours de formation ou qui a déjà son cabinet. Donc il suffit en fait de vous solliciter, de faire la demande et on peut finalement vous rejoindre. Est-ce que vous Non, faites, pas tout à fait. Ah, alors, dites-nous, est-ce que vous faites peut-être euh, une petit, petite enquête, une minute enquête oui. journalistique euh, pour savoir oui. bah, qui, euh, qui veut vous rejoindre avant de l'accepter oui, oui, il y a une forme de cooptage. En fait, la personne qui souhaite rentrer dans Tara euh, est reçue par trois d'entre nous. Euh, donc, il va y avoir un petit café, une petite discussion. De toute façon, en général, la personne qui rentre, en général, vient de la part de l'un d'entre nous. Et donc, ensuite, moi, je reçois aussi la personne et puis sans doute encore un autre membre. Et donc, lors de la réunion mensuelle, on débrief on dit oui, non. Bon, en général, c'est euh, voilà, oui, plutôt... sauf si la personne n'est pas en formation, si la personne ne correspond pas au code de déontologie et n'accepte pas nos mots-clés. Donc Alors, justement, rappelez-nous les mots-clés. Il y en hein. a trois. Oui, alors nous avons euh, la première année de la création de Tara, mis un an tous ensemble lors de nos réunions pour créer notre euh, règlement intérieur. Donc le règlement intérieur, le code de déontologie, il y a le règlement intérieur et le code de déontologie et les statuts. Donc on l'a articulé autour de trois mots qui sont la conscience, donc la conscience de ce que nous sommes en tant que praticiens, nos limites également, nos compétences ce que nous sommes et surtout ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des gourous, nous sommes au service. Euh, du coup, on découle la partie sur l'humilité. Donc, euh, être humble au sens noble du terme, c'est à dire connaître ses propres limites, savoir se former quand c'est nécessaire, savoir s'arrêter quand c'est nécessaire, savoir se mettre en stand-by également. Et euh, là, et tout l'intérêt euh, du groupe, qui fait que lorsqu'une personne est en difficulté, puisqu'en fait, il y a de l'entraide entre nous, elle peut faire remonter l'information auprès de la présidente, jamais en direct, pour qu'ensuite, je puisse aller voir la personne et lui poser des questions sur comment va-t-elle, etc. Et si besoin, l'aider à prendre de la distance avec, avec le fait de ne pas pouvoir pratiquer si elle est en souffrance ou en douleur. Et le troisième mot-clé, c'est le partage. Puisque bien évidemment, après la conscience et l'humilité, il y a le partage. Donc, on partage entre nous. Dans l'association, nous faisons au minimum trois échanges par an euh, entre nous. Euh, peu importe, hein, ce n'est pas obligatoirement euh, bilatéral, hein, ça peut être unilatéral. Mais voilà, on fait trois échanges entre nous. Euh, et nous donnons aussi, une fois par an, euh, une journée de bien-être euh, pour... Euh, une association, pour une ville, pour une résidence de seniors, ce que nous avons fait plusieurs fois jusque-là. Voilà, et il y a un dernier volet dans le partage aussi, qui est que lorsque nous avons une personne qui vient nous voir et que nous n'avons pas la, la, la capacité de régler son problème seul, nous faisons appel aux autres thérapeutes, on, on explique le cas de la personne, une fois qu'on a expliqué ce qu'il en était, les thérapeutes qui souhaitent partager et aider cette personne se manifestent. On coordonne par rapport aux différentes pratiques qui va commencer en premier. Il y a une fiche de suivi. Et voilà, c'est de l'entraide entre nous. Quand on a des limites, il faut savoir aussi faire passer à l'autre. C'est donc, donc de l'accompagnement je dirais, professionnel, donc entre thérapeutes, mais également à titre personnel, un thérapeute peut avoir aussi, comme tout le monde, un passage difficile, et les autres thérapeutes bien, vont se réunir pour essayer de l'accompagner, si j'ai bien compris. Euh, c'est tout à fait je... ça, ça s'appelle dans le volet euh, international, euh, entraide, euh, et donc c'est même, à la limite, j'allais dire presque un devoir, euh, que lorsqu'un thérapeute se sent mal, euh, il fasse appel aux autres. On est là pour partager et s'entraider. L'adhésion à Tara est-elle payante Oui, 20 euros. 20 euros pour l'année Oui. Ça reste... Et pour une personne morale, 50 euros. Ça reste dans les deux cas euh, très peu cher, très abordable. Alors justement, vous l'évoquiez il y a un instant, vous organisez donc des réunions hebdomadaires en visioconférence. Euh, C'est valable, j'imagine, bien sûr, pour les thérapeutes géographiquement plus éloignés. Euh, mais pour ceux du VAR et du 06 des Alpes-Maritimes. Alors, il y a une réunion mensuelle donc, qui avait été suspendue pendant le confinement. Et en général, on tourne chez les uns et les autres. Ainsi, nous pouvons découvrir les cabinets euh, des différents thérapeutes. Donc, ce sont euh, des réunions euh, mensuelles conviviales. Alors, il n'y a pas de thème particulier. Mais voilà, qu'on va se réunir chez la diététicienne. L Après, on va se réunir chez la réflexologue. Euh, on tourne. Donc c'est mensuel et non pas hebdomadaire, contrairement à ce que j'ai. Excuse-moi. Juste... oui, ouais, c'est mensuel. Ça fait déjà beaucoup mensuel. de travail. <rire> et puis les. en, en parler au... comme... parle oui. aux stagiaires. Alors, ouais. vous appelez ça des causeries, vous appelez ça des causeries, c'est joli. Mais euh, voilà, ah. comment se déroulent ces moments de discussion pour aller un peu plus de euh, dans le détail De quoi il parle-t-on Vous avez dit, hein, vous allez chez l'un, mm -hmm. chez l'autre. Alors -t -t en fait, en fait -t -t donc dans le volet international. Là, pour l'instant, on fait juste connaissance dans les causeries. Donc, qui euh, est présent, discute avec les autres, se présente, présente ses méthodes et on discute. Et en général, il y a toujours des échanges du coup, qui s'ensuivent. Pour la partie euh, réelle de l'association euh, des Alpes-Maritimes et du Var, euh, en général, on faisait un tour de table. Euh, on parlait des actualités des uns et des autres. Euh, on avait, euh, euh, pour certains d'entre nous, chacun un rôle particulier. Donc, euh, par exemple, il euh, y avait une thérapeute qui, elle, nous faisait remonter les informations sur tous les événements bien-être où on pouvait s'inscrire. Euh, voilà. Et puis, euh, on, on mettait en place éventuellement un salon auquel on voulait participer, ou un événement auquel on voulait participer. On faisait part aussi, donc comme je l'ai dit, de ces, euh, de ces actualités personnelles et euh, de des cas, par exemple, de gens, de personnes qui n'ont pas les moyens de se faire soigner parce que les thérapies sont parfois euh, onéreuses. Et dans le cadre du partage, donc, on apportait un cas d'une personne en disant, voilà, j'ai telle personne, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose pour elle qui veut faire quoi. Voilà. Et puis, on passe un petit moment convivial derrière et on buvait voilà. un petit coup on mangeait ensemble. Et ça, ça ce n'est pas le plus désagréable. Euh, Catherine, quels sont les projets de l'association à, à quelques semaines, quelques mois, quelques années Alors, du coup, bien, euh, il y a plusieurs volets. Euh, là, l'association euh, euh, est en train de se reformer physiquement après ces confinements. Donc, dans un premier temps... Euh, il va y avoir à nouveau ces réunions mensuelles où on va refaire connaissance avec les nouveaux membres, parce qu'on est en train de grossir de façon exponentielle. Euh, ensuite, il y a une journée de bien-être que je souhaite organiser. Euh, pour l'instant, j'ai un rendez-vous cet après-midi avec un maire d'une ville importante. Je souhaite lui proposer euh, cette journée du bien-être où seront essentiellement présents les membres de Tara et les thérapeutes de Tara, qui seront un gage de thérapeute. <rire> Et ensuite, oui, au niveau international, effectivement, je pense que euh, l'association la, la, Tara Virtuelle va devenir euh, réelle. Et là, il y aura des événements qui seront créés dans le monde entier. Catherine Flau. On va parler maintenant, on connaît mieux Tara, mais on va parler un petit peu de vous, de la thérapeute, de la praticienne que vous êtes. Euh, Catherine, vous avez créé pendant cette période de confinement justement, hein, qui a été effectivement source euh, d'imagination, source de créativité pour nombre de thérapeutes, vous avez créé avec une amie calligraphe un oracle. Euh, mmh. Alors, dites-nous en plus, qu'a-t-il de nouveau, de plus, de particulier que ceux qui existent déjà Alors, euh, bah comme je l'appelle, hein, le confin de notre être nous a permis effectivement d'aller… Euh d'aller chercher en nous euh, ce qu'il y avait d'essentiel à faire euh, et pour moi ça a été notamment euh, donc euh, ce, ce jeu de cartes conseil que j'ai appelé être à l'essentiel euh, qui comporte 22 cartes euh, donc notamment la, les 22 lettres hébraïques la numérologie du tarot de Marseille les sept rayons sacrés, hein, qui sont cette, cette couleur, cette vibration de couleur. Euh, les sept chakras, les sept maîtres ascensionnés et les sept euh, archanges. Donc, je vais vous les montrer. Euh, et au milieu, il y a des symboles que j'ai reçus et que j'utilisais lorsque je faisais euh, des soins collectifs à distance pendant le confinement. Donc, c'est un jeu qui est particulièrement dense qui est vraiment euh, destiné aux professionnels qui maîtrisent déjà le tarot de Marseille, les lettres hébraïques, les rayons éventuellement. Euh, et euh, donc il y sera destiné. Là, je suis en train de finaliser le livret. Je tarde un peu, je suis un peu euh, mais je le pratique. Ça fait deux ans que je le pratique et que en fait je l'apprivoise. Donc je suis pas pressée. Et le jour où euh, je le sentirai, j'ai l'intention de former des professionnels. Donc, euh, j'ai fait appel à une calligraphe euh, qui fait partie euh, de l'association des, des artistes de France. Donc, il m'a calligraphié de façon euh, donc, unique hein, chacune de ces cartes. Donc, là, je, on va dire que c'est le hasard qui a fait que j'ai pris le sacra sacré. Le chakra sacré. Oui, est euh, qui, est, là, oui. euh, qui est de couleur violette. Donc, le rayon violet qui notamment associé à la flamme violette et à Saint-Germain. Bon, je ne vais pas en dire plus. Euh, dont euh, la phrase ici est transmutation créatrice. Il n'y a pas de hasard. Hein <rire> la transmutation créatrice, ça a été cet oracle. Voilà. Et donc, euh, il s'agit de la carte en numérologie qui est euh, la numérologie du Parole de Marseille, 20. Euh, la lettre hébraïque, vous voyez, je ne la maîtrise pas encore, celle-là. Donc, euh, ça prouve trouve bien, qu'il faut encore que je travaille dessus et le symbole donc, qui me permettait de faire les soins à distance. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que quand je tire les cartes avec ce jeu, euh, euh, il arrive que les gens se mettent à gargouiller, comme quand je fais des soins. Donc, ben, là, je pourrais faire un petit tirage pour voir, par exemple, euh, je ne sais pas Michel, est-ce que tu veux une question euh, Combien de millions de personnes vont voir cette interview Alors, ben, écoute, tu viens de tirer l'abondance. Donc, le rayon vert qui est sous l'égide de, de euh, l'archange Raphaël, qui est la fluidité, l'abondance. Euh, et là, on te dit, voilà, abondance. Eh bien, Donc, je... à mon avis, il y aura beaucoup de monde. Je suis preneur, je suis preneur, c'est vraiment le... Le super, euh, le super tarot, le super oracle. Mais euh, vous ne vous arrêtez pas, là, euh, Catherine. Je crois savoir que vous avez créé également une méthode, une technique, une nouvelle méthodologie, cette fois-ci euh, à partir du pendule. Mm -hmm. Oui. Alors, en fait, c'est vrai que depuis que je suis toute petite, je suis ben, ce qu'on appelle euh, médium. Bon, je ne suis pas que ça hein, dans la vie, mais bon, il s'avère qu'effectivement, depuis l'âge de 4 ans, euh, euh, J'entends euh, des choses que d'autres personnes n'entendent pas. Et puis, j'ai développé avec l'âge euh, bah, le fait de sentir que mes mains euh, émettaient de la chaleur et pouvaient aider. Et donc, bien entendu, depuis petite, j'ai tout essayé, y compris le pendule avec l'alliance de ma maman et sa petite chaîne. Euh, et puis, donc euh, en devenant maman, euh, il est vrai que les médicaments me me, me, me perturbait pour mes enfants parce que je voyais parfois que ça leur créait des mots, etc. Donc, j'essayais de développer des, des méthodes naturelles et notamment avec ce pendule que j ai, j ai, qui m'a adopté parce qu'apparemment, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, je me suis dit, ben, quoi il sert Puis, un jour que mon fils était malade, je lui ai passé sur le corps au-dessus puis j'ai vu que le pendule faisait des mouvements rotatifs comme des ancrages. Et euh, j'ai cherché un petit peu et j'ai découvert que donc, on appelait ça les chakras, euh, des roues énergétiques et euh, qu'elles avaient un sens et un son qui est l'âme, bâme, ram. râme, je tourne bien, home. Donc j'ai cumulé tout ça et puis je passe en fait le pendule sur le corps de la personne en partant du chakra racine et en fait quand je vois mon pendule euh, exagère le mouvement ou alors est trop petit, je fais prononcer le son du chakra à la personne. En général ça se stabilise, parfois ça forme une rosace et j'ai compris que cette rosace-là était un soin, ça soigne apparemment, ça, ça apaise et après mon pendule se met à me dire ok c'est fini tu peux monter vers le haut Tac." et je monte sur le suivant et puis ainsi de suite. Euh, je fais prononcer le son à la personne en lui indiquant que c'est comme si c'était un médicament son et qu'il faut qu'elle prononce ce, ce, ce, ce son comme si c'était un médicament puisque c'est jamais nous qui soignons, hein, ce sont toujours les personnes qui se soignent. Et euh, ben voilà, ben écoute, ça marche. <rire> Catherine Flau. Présidente président de l'association Tara, euh, pour vous retrouver, bah, peut-être tout simplement taper Tara sur Facebook, hein, puis les, les gens intéressés, les thérapeutes intéressés bah, pourront vous, vous contacter, vous retrouver donc sur Facebook. Catherine, ah, Fallon, Michel, vous... euh, je m'excuse de t'interrompre, euh, le groupe est privé, donc les gens ne trouveront pas le groupe Tara. Ah. Par contre, ils peuvent taper Cathy, C-A-T-H-Y, plus loin, Essence, ciel. Cathy, donc Cathy, essence, ciel. Avec un petit jeu de mots, donc Cathy, votre oui. prénom, Catherine, euh, votre petit nom, Catherine. Donc Cathy, essence comme l'essence, hein, qui augmente sans arrêt d'ailleurs, j'ai fait plein ce matin. Et ciel <rire> comme ciel. Catherine Feau, merci d'avoir accepté notre invitation sur Zen Zone TV. Merci, c'est un grand plaisir. Merci à toi. Music